Allez. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grande du Barbu. Aujourd'hui, j'ai un invité, un invité de marque, oh Geoffrey Dorn. Salut, ça va Designer de son état, toujours, qui a un problème. Quel est ton problème Mon problème, c'est que j'ai besoin d'écrire en grand quand je suis debout dans mon atelier. Et pour ça, euh, sticker euh, des post-it ou avec de la pâte à fixe, ça marche pas. C'est de, de la merde. Donc, on va te faire un dérouleur à papier. Et je vais t'introduire à quelques, quelques outils comme scie circulaire sur table, ouais. scie à ruban, ouais. ponceuse stationnaire. Allez c'est parti Geoffrey commence donc par me dessiner exactement ce qu'il aimerait. Un espèce de dévidoir à papier suffisamment grand et sur lequel il puisse dessiner. Après avoir vu et compris sa demande, je fais moi aussi un dessin, mais un poil plus technique, de la façon dont on va construire ça, les mesures approximatives, etc. Mon but est de valider avec lui que ma vision et la sienne sont synchronisées. Avant de nous attaquer à la construction, Geoffrey marque le rouleau de papier craft à 40 cm de large, et va commencer à le découper. Bon, sans doute pas le boulot le plus funky, mais sûrement le plus chiant. Il utilise un cutter pour couper les différentes couches de papier, en essayant de ne pas trop dévier. Un peu plus de 10 minutes pour enfin arriver à séparer la partie utilisable pour ce projet du reste. On va donc construire ça à partir de contreplaqué complètement standard et ce sera sa première expérience avec la scie circulaire sur table donc je tente de lui transmettre les rudiments, aussi bien des réglages que de la sécurité Et allez hop, c'est parti pour sa première découpe de la pièce principale pour son futur paperboard Il marque les parties qui vont retenir la barre, qui va retenir le rouleau et c'est parti pour l'installation du chariot pour qu'il fasse ses futures découpes. Mon but ici est de le faire manipuler un maximum et d'essayer de lui transmettre le peu de connaissances que j'ai. Et pour une première fois, il se débrouille très bien, comprend vite ce qu'il faut faire et c'est un vrai plaisir de travailler avec lui. marque le centre des deux supports et il va pouvoir utiliser une mèche forstner pour percer les emplacements pour la tige de bois qui va supporter le rouleau de papier craft Maintenant que les deux éléments sont percés, on les scotche l'un avec l'autre pour que les futures actions affectent identiquement les deux morceaux de bois Il trace ses courbes et découpe grossièrement à la scie à ruban Malheureusement, la caméra s'est arrêtée pour cette partie-là Et direction la ponceuse stationnaire pour nettoyer tout ça Maintenant que tous nos éléments sont poncés, coupés, percés, on va passer à l'assemblage. On marque et préperce nos deux morceaux. On place les 4 vis et on va pouvoir rassembler tout ça, au début avec un serre-joint pour maintenir la pièce mais après réflexion, un peu de colle cyano fait tout aussi bien l'affaire avant de pousser 2 vis par élément. Il mesure et coupe la tige de bois et on va pouvoir tester la première partie de la réalisation et franchement c'est nickel. On va donc pouvoir attaquer la deuxième partie, et découper deux morceaux d'une petite barre d'aluminium. La première va maintenir le papier bien en place, et la deuxième va lui permettre de découper chaque morceau proprement. Un petit coup de scie à métaux vient à bout sans aucun problème du métal plutôt mou. On marque l'emplacement des futures vis, et on va aller percer tout ça. Comme précédemment, pour s'assurer que les deux pièces sont identiques, on les scotche ensemble et on procède à toutes les manipulations sur les deux en même temps. Petite rectification à la ponceuse stationnaire et on va pouvoir passer au montage final. Rien de bien compliqué ici non plus, on va utiliser des rondelles pour surélever les deux barres de métal et laisser passer le papier en dessous. Trouver les bonnes vis et les bonnes rondelles est le plus dur de cette partie du travail. Et ça marche nickel, et Geoffrey a l'air plutôt content du résultat. Dernière petite touche, un aimant collé sur le paperboard et un autre sur le capuchon du charpie Et voilà, cette réalisation à quatre mains est terminée. Qu'est-ce que ça donne Ça donne parfait. pas mal hein ouais, C'est super bien, ça correspond exactement à ce dont j'avais besoin en vie, donc euh, voilà. Et eh bien c'est très bien. Et ouais. t'as pu toucher à des outils que tu touchais pas d'habitude. Et j'ai pas l'occasion d'avoir. C'est quoi tes impressions sur ces outils Bah ben, qu'en fait c'est vachement doux, c'est pas des trucs de bourrin, et ça bouge partout, ça fait vachement de bruit. C'est de la haute précision quoi. Autant qu'on <rire> puisse être en haute précision. Sauf si tu mets tes doigts là où il faut pas. Et voilà, donc toujours la sécurité, et merci de m'avoir bien montré comment ça s'arrête. Et eh ben ça me fait plaisir. Plutôt un win hein. Ah ben, clairement. En plus une petit... touche de. J'ai pas, pas vu de fail. Ouais. Et la petite, petite touche bonus avec euh, le petit. Le petit Sharpie, le petit Sharpie qui, ouais. qui se place au bon endroit, parce que sinon on le cherche tout le temps. C'est relou. Exactement, ça c'est top. Bah écoute, moi je suis plutôt content du résultat. J'attends avec impatience que tu postes une photo quand il sera installé sur ton, sur ton, dans ton atelier. Épisode trop cool. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Comme d'habitude, bien sûr, euh, tu as des questions, des insultes. Tu as envie de dire qu'on est nul et que, en plus ce qu'on a fait c'est de la merde, tu sais comment tu faire. Tu vas dans la description regarder tous les liens pour nous contacter. Tu peux bien sûr laisser des commentaires. Et évidemment, tu t'abonnes. Hein. Tu peux aussi, comme Sanko Case ou Cyril M, aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description. Aller regarder une petite publicité. Ce qui nous permettra de nous faire un peu de pépette pour acheter par exemple euh, ben, un rouleau de kraft, un rouleau de papier craft, ou des vis ou des trucs qu'on va utiliser pour faire des supers épisodes <rire> Voilà c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, en attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous